alors oui c'est vrai qu'il y a la visite et la nuit des musées allez, allez, vite il faut que je mette la nuit le monde luminosité minuit vite vite vite je vais mettre la musique la radio du Moyenland vite il y a quelqu'un qui est par là voilà ah, il y a quelqu'un il s'envole, il est là, il est là, il s'envole. Il est en l'air. ce qui vient pour la visite guidée Je vais aller la chercher. Oula, oh là, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Bon, il est tombé dans le musée. Ah, ils sont deux. Là, il y a deux personnes. Vite, vite. Il doit venir pour la... Oh, pour la nuit des galeries. La nuit des musées, pardon. Voilà, bonjour, bienvenue à la nuit des musées. On a une petite voiture. Voilà. voilà, ce soir visite guidée des musées. Voilà. Ah bon, il y a déjà une personne. Ah, voilà, il y a une deuxième personne qui va monter. Voilà, on y va. Hein. On va faire un premier tour, une première visite. Alors là, on est au musée d'art moderne. Museum of Modern Art. One... Euh ah, bah je sais pas si elle parle anglais, la dame, en fait. Bon, enfin, c'est une œuf avec un MO5. Dans les années 83-84 je pense, je ne sais plus le mot 5 quand est-ce que c'était On a les diapos grattés Et au fond il y a une série de salles sur les premières œuvres Sur la télévision Voilà ça c'est les premiers essais de télévision en direct pour devenir une créature à la place du créateur Ah elle est sortie la dame Elle en a marre des musées alors vite, on va chercher les autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. C'est bizarre, parce qu'on l'a annoncé à personne. Ils sont là. Attends, quelqu'un par là. Il y a quelqu'un qui est dans la tour. Ah, c'est pas facile de faire cette nuit des musées, parce que les gens, ils arrivent n'importe où. Ah, allez, allez. ah voilà, elle est là, elle est là. Oula, attends. Bonjour, welcome. Welcome to land, Welcome to the Night Museum. La nuit des musées. The Night Museum of Moyaland. Enfin, je sais pas si on dit comme ça. Voilà, là, c'est Lily Bloodvert. Voilà, ah, elle est née il y a six jours. Bonsoir. Ici, on a le musée du design, de la mode et du design, avec les sièges Moya qui avaient été fabriqués pour Marseille pour une exposition à Marseille, le Paradis Design. Le bus qui se trouve à Grasse, qui descend les. Enfin qui monte les voyageurs depuis la gare des bus de Grasse. Une Porsche qui a cru la paix de robe de la styliste Lara Quarto qui sont faits à partir des. entre autres de la texture de l'avatar. On va aller voir le musée de la chapelle Moya. Ici, on a le Radium Art Center dans Corée. Ça, d'aller comme ça, avec une sculpture de Dolly devant. On va passer par le château. Ah bah, il y a un musée ici. Je ne sais pas si on va pouvoir monter les escaliers, par contre. Voilà. Voilà, là c'est l'exposition des photos de France Canarelli Pendant que je peignais la chapelle Voilà la chapelle au début Ça va avoir le mal de mer, la pauvre. Voilà la chapelle. Voilà, bon, il fait un peu nuit parce que c'est la nuit des musées, mais bon. Elle regarde, elle regarde, elle regarde, hein? elle Regarde bien. Hein? Elle regarde, elle re elle regarde. Bon, elle regarde en bas aussi. Elle regarde quand même. Ah, elle se lève. Bon, elle s'est levée. Elle veut regarder la chapelle. Maintenant, elle repart. Bon elle veut repartir bon allez on va aller maintenant au musée d'art classique ça c'est un cadran solaire qui est encore ras. je vois qu'il y a quelqu'un qui nous cherche l'angélus de Millet qui a été exposé en vrai à, à Barbizon ah je vois qu'elle clique sur la joconde non ouais, elle clique sur la joconde peut-être elle veut acheter le tableau ah oui le père Ubu d'Alfred Jarry Bonjour monsieur Courbet, qui donne bonjour monsieur Moya. Les voyelles de Rimbaud, mais du coup les voyelles se transforment en Moya. Ça, ça va être exposé à Bari, en Italie. David et Goliath, le créateur contre la créature. Portrait de jeune homme de Hans Memling, et ça devient un portrait de Moya. Il y, la, il y a toujours la crèche, il faut que je l'enlève cette crèche en fait. C'est plus. Euh, C'est fini. J'aimerais apercevoir qu'il y a la crèche là, à travers la fenêtre. J'avais oublié de l'enlever. Goya. De Goya à moya, il n'y a qu'un G. Voilà. Oh Mais quand j'étais petit, on me disait que j'étais un, un ange sans le G. Bon, à partir de là, on saute du balcon. Ça va plus vite. Hein? Oups, voilà. Quelqu'un qui est parti là-bas. Ah non, je veux que téléporté loin. Attends, on va essayer de le retrouver. Attends. Oh, et de la performance. Musée de la performance et du street art. Ah si, j'ai quelqu'un sur mon, sur mon radar. En avant... Alors, allez est où cette dame Ah oui, elle est toujours... Là, on a vu... Ah, oula, elle a sauté Attends, elle a sauté. Elle a été trop vite. Ah bah, elle veut aller toute seule. Ah non, elle veut prendre une voiture elle-même Ah bah oui, elle a raison. Voilà, ça y est, elle est partie avec la voiture. Bon. Oh là là, oh là. là. Ah ouais, elle sait pas conduire. Non. Toi, moi non plus, j'ai pas le permis. enfin bon. Voilà, allez, on y va on y va. Oh, mais elle, va nous, elle va nous faire avoir un accident. Bon, alors là, elle est partie. Ah, voilà, comme ça, c'est si les japonaises. Alors, un message en japonais. On va retourner à l'office du tourisme, voir s'il y a du monde. Elle est là, regarde Elle court Ah bah elle est revenue Elle est retrouvée Ah bah elle veut remonter Bon attends, alors Dans ce cas on va l'amener voir les... Le conservatoire du réel Voilà, on y va Les expos réels Qui ont été sauvegardées Et du carnaval de Nice On va aller à Cannes à la même maison Tour de l'expo Voilà, là, on va arriver à ici. la Collégiale du Mans Voilà, l'exposition en réel Là c'est à Gênes on Servera au Portugal Un lieu, Ça c'est à Forlì, ouais. au festival de la BD d'Aix la salle moya au collège de la Bourgade que j'ai peint pour un collège. L'expo cirque à Saint-Raphaël. Bienvenue dans l'univers virtuel et immersive de l'artiste français Patrice Moïa Une œuvre d'art qui vit avec autant son créateur. Voilà, là on écoute la radio. Du céramique à Valoris qui est au fond. Il y a aussi mon expo à Beaulieu qui est là. J'ai oublié ça. Hop, hum. oh, hop, oh, hop. qu'est-ce qu'il y en a Voilà, les terres virtuelles. Ça, c'est une expo qui a eu lieu à Valoris, à la chapelle du passé à Banson, dans le cadre du festival du Peu. Hop, ah, je ne peux pas rentrer. On ne peut pas rentrer en voiture dans la chapelle. Bon, mais de toute façon, il n'y a rien encore. C'est en préparation. Et ici en face, il y a une expo consacrée à l'avatar, à la chapelle de Beaulieu. Aïe aïe, j'aurais dû l'éclairer cette expo. Parce que la nuit, elle n'est pas terrible. Ah, L'affiche pour la transhumance Le Saint-Étienne-de-Tiné. Là, c'est l'expo au musée d'art moderne de Caserta. Voilà. Musée d'art moderne de Caserta. Alors là, j'ai bien fait de mettre des projecteurs, parce que du coup, quand on fait la visite la nuit, pour le, la nuit des musées, c'est beaucoup plus beau. Hein. Il faut vraiment que j'adapte entièrement les musées maintenant, mmh. avec des vrais projecteurs. Là, la galerie Artérima de Caserta. C'est pas du tout fait pour aller en voiture. Mais là, il faut se lever là parce que là, on n'arrive pas à passer en voiture, c'est trop petit. Est magnifique, hein Il quelqu'un dans le musée. Mmh. Welcome. Welcome to Moyaland. Bienvenue à la nuit des musées. C'est pas éclairé du tout, hein. Tiens, le tramway. Voilà, il s'en va Hop, on va aller Bienvenue dans l'univers virtuel et immersif De l'artiste français Patrice Moya. Une œuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur Il est par là, mais je ne sais pas où Ce qui est embêtant c'est que les gens arrivent n'importe où en fait Il y a tellement de musées Qu'ils arri peuvent arriver dans n'importe quel endroit Ah non, il est à l'arrêt tramway conservatoire de réel Il a dû vouloir aller directement en tramway. Alors, attends. Il est là, il est par ah, ici. Il, est, il va à la main de maison. Il est là. Hop. ou oh, mince, on est tombé dessus. Le Ensuite, le perche, de de artiste, attends, je vais me lever pour qu'il nous voit parce que j'ai l'impression qu'il nous voit pas. Il voit le vaisseau. Mais voilà. Bonjour. Welcome. Welcome, to moyenland Oh, elle est contente, hein. Elle est contente d'être au musée. à ah, italienne. Buongiorno. Benvenuto sulla Isola Molle. Euh, Missante. Missante, ça veut dire vous m'entendez en italien. Ah, peut-être elle est de Caserta La voce Ah oui. elle Pas longtemps. Vous êtes de Caserta C'est comme j'ai fait l'exploit casertak, il diffuse seconde life en permanence. Breccia, ah Breccia si, à enfin, la mostra à Breccia, pour l'artefiera de Breccia, euh, alors lontano. Ah, alors pour quitter la danse, alors, per quittare la, la ride. Si clique sur la machine, possible de, de stopper l'animation. Carlos Bay qui est là, il y a un nouveau qui vient d'arriver. Ah, il s'envole. Voilà. Ah, il va au musée d'armes moderne. Il y a quelqu'un d'autre. Attends, il y a Rosbottie qui est là. Rosbottie, bonjour Rosbottie. Welcome. Voilà. Voilà, elle voilà, va se promener. On va la laisser se promener, le hein. Ils ont l'air de vouloir se promener. Voilà. À mon avis, ils se connaissent pas, mais on va les laisser, ça feront connaissance. C'est aussi un lieu de rencontre, hein, l'île Moyen. À moins qu'ils soient venus ensemble, ça ce soit des étudiants. Attends, je sais pas, c'est vrai que... C'est bizarre qu'ils se retrouvent ensemble. Attends, on va regarder si c'est des étudiants, des fois. Attends, je vais quand même leur dire bonjour. De bien s'entendre, on va, va peut-être les laisser, bah. on va pas les déranger. Il y a quelqu'un, bonjour, bonjour, Kirlianostik ouais. Comment on dit la nuit des musées Il faudrait que j'arrive à le traduire. Tiens. Je vais le traduire. Bienvenue à la nuit des musées. Welcome to the Night of the Museum of Land Moya. Of Moyaland. Vous écoutez la radio des îles Moya. Bienvenue dans l'univers virtuel et immersif de l'artiste français Patrick Moya. Une œuvre d'art qui vit avec ou sans son créateur grand moi, maintenant je... ah, voilà il va voir l'office du tourisme hein. voilà il va voir les articles ah, tiens attention, on allait voir de quelle nationalité il est attends je vais voir au service secret j'ai la carte qui donne la nationalité attends. il est où tu le vois alors il y en a il est espagnol carlos il est espagnol carlos je vais voir il est là aïe aïe, mais il y a du monde sur l'île c'est incroyable, tous les gens qui peuvent être là il vient de rentrer, il est anglais enfin, il parle anglais voilà des français, il parle français Je sais plus donner, on ne sait plus où donner de la tête oh, attends, on va alors, un, deux, trois quatre, cinq six ah, bah, bah, alors, j'ai est un peu près de se coucher s'il y a encore autant de gens sur l'île Carlos Bay, il est espagnol ah, bah ça tombe bien, la radio elle a le message en espagnol. Ça tombe pile. Bon, alors ensuite, ou peut-être sud-américain aussi. Ah, il y a Turbo Chocolat qui est revenu. Bonjour Turbo Chocolat. Dans l'univers virtuel et de l'artiste français Patrick Moya, une œuvre d'art, il vit avec ou sans son créateur. Bon, allez, moi je vais pas tarder quand même, parce que de toute façon ils ont l'air de vouloir être, rester tranquilles.